comprendre que quand l'ennemi te bloque c'est d'abord dans ta tête Toi-même tu fais ça, là tu vois d'autres personnes vendre les choses, ça avance tu te dis wow, pour la personne avance pour moi n'avance pas, pour moi n'avance pas tout c'est la perception premièrement le pauvre pense qu'il doit économiser l'argent pour devenir riche, je ne sais pas comment il croit que c'est possible, même si toute ta vie si on prend 70 ans, tu économises par mois, même si tu mets 400 000 par mois 70 ans, je crois pas que tu seras milliardaire. Ils ne pense pas. Parce qu'il y aura encore le coup de vie, moi qui vais continuer prendre que.. Hop, voilà, vont, Une comme moi là, que c'est moi qui fais tout, la famille, c'est moi qui fais. Tu vas devenir riche de en quelque Les gens qui ont. Se reposent, ai dit que ce... Je dis ceci. Tu perdras de l'argent, ça c'est sûr. Et. C'est seulement parce que les gens qui sont riches n'ont pas le temps de vous dire combien ils ont investi, ça n'a pas donné. Il arrive, il a une idée. Il arrive quelque part au marché. Il voit cinq produits qu'ils peuvent donner. Une autre personne va dire non, va là pour étudier le terrain. Prends, tu pas en ligne chercher. Écoute, moi j'écoute mon ventre. On dit en anglais, my, my, my guts, my guts, c'est-à-dire ce que mon, mon ventre me dit. Mm. Je vais voir, il va acheter les cinq produits. Je ne pas aimé. Le lendemain, il pas encore quelque part, on me dit, oh, il y a un nouveau business, prends, euh, achète le terrain, j'achète. J'arrive encore dans un me dit qu'il y a ça, achète la boisson, tu vends. J'achète. Sur les 5 produits-là, deux peuvent donner. Trois tombent. Le terrain que j'achète là, finalement, la personne me tourne, me tourne, me tourne. Après, je dis, Ah, les 5 millions que j'ai mis là, c'est même quoi Parce que l'énergie que je vais dépenser en six mois pour récupérer les 5 millions-là, je peux récupérer 5 millions en une semaine. Vous vous focalisez trop sur le négatif. C'est la mentalité qui donne l'argent. C'est le mindset. Tu peux le savoir avec quelqu'un qui a l'argent le matin. Il a 20 millions dans sa main. Le soir, il a 2 millions. Le lendemain, il a encore 15 millions dans sa main. Le soir, il a 1 million. Le lendemain, il a encore 40 millions dans sa main. Toi, tu vas dire que hey, j'ai 20 millions. Tu vas les garder. Je ne fait pas comme ça. Changez ça sur vous. Oh, c'est nia, nia, La de main PC. Si c'était ça, c'est que moi, j'ai le syndrome des main PC c'est comme les businessman et les businesswoman un businessman fait le business tu cherches ce dans quoi tu vas t'aventurer tu cherches ce dans quoi tu vas investir Oh, j'ai mis mon argent dans la crypto monnaie donc tes 500 000 que tu as mis depuis trois ans là tu as encore sur ça hein? laisse les vêtements tu avances il y a trois ans que ta tête était réfléchie sur l'investissement de 500 000. si tu le laissais dieu te conduire c'est qu'aujourd'hui trois ans plus tard tu es en train d'investir 30 millions mais comme tu ne veux pas laisser et que ta tête est toujours, donnez moi mes 500 ah, ah. Donc voilà, tu restes sur place. Donc c'est le choix, c'est la décision. Quand il paie 500 000, je reste comme ça, je fais un investissement 500 000 pages, je dans ça Une idée vient me dire, on t'avait dit que, on t'avait dit ne pas faire non. Donc voilà, de... l'autre vient. Que si tu as perdu 500 000, ça veut dire qu'il y a une opportunité d'avoir million 5 ou 2 millions ici. Cherche. Cherche. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Vous n'avez pas encore compris. Et je, je veux que mes 5 millions qu'il avait pris en 2000, 2002 qui me remettent. On est en 2022. Hey. Il y a des choses que c'est. Écoutez, l'argent, hein, L'argent est dehors. L'argent, et si vous m'écoutez, je vous ai dit que si vous m'écoutez, vous êtes dans la pauvreté. Quittez sur ma page. Quittez. Deux vues, ça ne fait pas de mal à quelqu'un. J'ai eu des époux, vous j'avais deux vues, hein. ne vous inquiétez pas. Vous avez ma vidéo à l'époque, 50 personnes qui ont regardé. On a changé votre mindset, vous ne comprenez pas. Tu prends l'argent, tu mets dans le compte. Ça fait un an que tu épargnes. Tu n'as rien fait. Avec les, tu as l'argent dans le compte, 8 millions. Tu, regardes, tu crois que tu es riche. Tu crois qu'avec les 8 millions, tu es riche. La richesse, c'est que ton argent coule chaque jour. Tous vos affaires qu'on dit que. J'ai le terrain de ceci. Non, tu avec ça. tu La preuve, même si vous avez 10, millions, 10 000 euros dans votre compte, tombe malade de 3 mois, et qu'aucun argent n'a dans tes poches, là, tu me diras si tu es riche. Premier mois, tu vas voir que sur si tes 8 millions, là, 2 millions sont partis. Deuxième mois, 1 million est parti. Et c'est 5 millions, non. Tu commences à avoir peur. Alors que si tu avais à coup sûr une activité, des activités qui te rapportaient chaque jour, tu as au moins seul, 300 000, 500 000 qui entrent dans ta poche. Tu n'as peur de personne. Et c'est pour ça que beaucoup de personnes aiment. Vous aimez le confort du boulot. J'aime oui, 80 000. 000 le mois. 80 000 c'est quoi? 80 000 tu peux le loyer. Tu n'occupes de ton enfant. Si tu ne vis pas chez ta mère. Tu... Je ne sais même pas comment vous faites vivre sur 80 000. Je ne sais même pas. Donc. Quand j'essaie d'imaginer, de faire des calculs. Ça ne donne pas. Tu es bloqué. Prends tes 80 000. Fais ton travail spirituel. Tu es bloqué. Et c'est en 2016, quand j'ai décidé de, de ne plus travailler pour quelqu'un. J'avais vu que je ne suis pas en 30 jours. Je ne pas m'asseoir dans un bureau. Je travaille pour quelqu'un. Si j'arrête de travailler avec la personne, je me décide que Jocelyne. Tu t'emploies. Lève-toi. J'ai loué un bureau. Hein. J'ai payé le loyer à Birmingham. Je pars là-bas et m'assois le matin. Les premiers jours, c'était très difficile parce que je dormais. Il n'y avait personne pour me contrôler. Vous savez que vous aimez, vous aimez toujours comme vous contrôlez, non Tu as fait ça, tu as fait ça. Oui, madame, j'ai fait. Oui, madame, vous aimez ça. Je me suis assise là-bas pendant un mois. Je gérais moi-même mon temps. Je gérais moi-même mon temps. Je dis que si elle peut prendre un mois, je peux pas gagner 1500 pounds. Je suis assez intelligente pour gagner 1500 pounds là aussi. À mon compte, donc, oublions même que je cherche à avoir plus. Si je me donne 30 jours, en 30 jours, ma tête peut créer 1500 pounds. Ma tête peut créer. Je vous le mets au challenge, non Je crois qu'il faut que je lance un challenge comme ça. Quitte ton boulot 30 jours pour refaire le même salaire que tu avais dans ton ancien boulot. Parce que vous êtes trop peureux. Vous n'avez pas vous peur. Vous aimez le confort. La, les 30 jours, là, le premier jour, où tu sors, tu achètes... Venez même pas les produits chez moi à ma carte pas te vendre. Je vous donne 20% de ce que vous vendez. Tu vends un kit de 50 000. Tu, tu as combien dans ta poche 15 000, non je me parle, 50 000, 20 c'est combien 10 000, oui. 10 000. Tu vends deux kits comme ça, ça te fait 20 000 par jour. Tu vas voir que tes 80 000 qu'on te donne là, ce n'est rien. Je ne peux pas marcher cinq jours dans la vie de Douala. J'ai Je les produits en main. Je parle aux gens. Je ne vends pas. Vous aimez le confort. Vous aimez le confort. Tu vas t'asseoir. L'homme te donne l'argent. Chérie, mes garnitures sont finies. Ils te tournent même deux jours. Il sait que tu as tes Il te tournent deux jours en te donnant l'argent des garnitures. Vous n'êtes pas honteux. Regarde, moi, j'ai fini avec l'affaire depuis longtemps. J'ai fini avec ça depuis longtemps. Celle qui pense qu'elle veut essayer ce que j'ai dit là, viens. Tu viens à maquette, tu prends les produits. Je te donne 20% de ce que tu vends. Oui. Tu sors, tu pars. Il y a Abonango là-bas, il y a les bureaux. Vous voilà, ne connaissez pas attaquer. Oh, les femmes, c'est là. Vous m'énervez, vous m'énervez. Tu es là, tu souffres. On te manque de respect. Ça ne te dit rien. Tu as peur de quoi Tu as peur de quoi On va te manger. Je vais te manger. Voilà. Tu n'es pas encore fatigué du manque de respect. Ma part de manque de respect c'était en 2017. C'était en 2017. Je, je me marie l'homme me met à la maison. Le jour où ça je l'énerve les, les il me tape. Je supplie pour qu'il m'en donne un peu d'argent, gars. Il s'est ça dans mm -mm. est, C'est le jour, où ma respiration se coupait. À je me suis dit que le gars, c'est pas me tuer comme les blagues. Hein? Fait mon fais à la maison si. Pour moi, hein? pour moi, c'était le, c'était c'était bon. C'était bon. Vous aimez la souffrance, souffrez. Il y bien que vous souffriez, souffrez. Souffrez, ne vous inquiétez pas. Je vais vous laisser souffrir, souffrez. Écoutez-moi pas te le maïs en voiture de route. Écoutez-moi pas toujours faire vos mêmes trucs. Tant que tu ne changes pas tes activités physiques de chaque jour, ta vie va rester la même chose. Écoute-moi 50 000 ans. cest qui est devant moi ici, elle me dit que ça fait 6 mois qu'elle m'écoute. Sauf que je dis qu'elle vient me voir. Tu m'as failli te chasser. Tu m'écoutes, tu tournes, tu tournes tournes quoi? Il y a une qui est venue sur une fois. Quand elle m'écoutait, elle a tellement supplié, supplié, même tous ces gars qui ont moi-même 25 000 et pas fait la consultation. Elle n'a pas. Un jour, elle marche, elle vient s'asseoir sur le canapé ici dehors. Oh, elle dit que je dois que voir la reine. Il n'était même pas dans la ville. Elle a assise sur le canapé. L'onçon qu'il y a sur mon canapé fait. La fiancée de son frère lui envoie 15 000. Elle retire les 15 000 que là, là, là. Elle donne à la, la secrétaire que, pardon, arrête d'abord. Je vais que payer les 25 000 là. Le lendemain, elle ne sait pas comment elle a fait. Elle a trouvé que 10 est venue compléter. Quand elle est venue avec les 25 000 ans, elle n'avait pas l'argent des produits, elle n'avait plus elle avait seulement la consultation. Avancez avec ce que vous avez, là où vous êtes. À Macapé, on est derrière Paja Center. Paja Center, c'est derrière le lycée de Macapé. Il y a ma photo sur le portail. vous ne pouvez pas zapper. Il y a une menuiserie là-bas. Il y a l'église qui est à droite, il y a la menuiserie qui est droit devant. Il y a ma photo sur le portail des deux côtés. Si tu zappes ma photo vraiment, je fais ça sur un gros tableau. Tu ne peux pas zapper ma photo. Celle qui dit qu'elle veut me représenter en France. Tu me contactes, tu me donnes l'argent, non? Moi, il veut l'argent. Celle de doigt là que vous avez, vous là, vous tournez, vous n'avez rien à faire. Venez prendre les produits, vous partez avec. Vous vendez. Si vous êtes paresseuse, vous n'êtes pas mes gens. En enfin, fait, vous aimez la paresse. Vous aimez la paresse. Vous aimez. Vous aimez Tu aimes la paresse, non Non, je, pas... euh, non, je vais à en Mbeng. <rire> tu, portes, tu portes 3 millions, tu donnes à quelqu'un. Si j'étais une paresse, je sais que je suis pas... Vous savez que combien de bizarres il faut qu'à moi, 3 millions Pardon, je vais battre la Mbeng. Ah, pardon, je vous en prie. Et tu n'as même pas de plan pour quand tu vas arriver. Tout ce moment, tu veux seulement que tes pieds touchent. Tu vois, quand tes pieds vont arriver à l'aéroport, comme ça, on va te dire, bienvenue, Prends, voilà le boulot, voilà l'argent. Non! Les représentants et représentantes du Cameroun, contactez-moi. Moi, je fais le business. Vous me comprenez bien. Je fais le business. Vous venez, vous prenez. Vous voyez ça, il y a l'usine là-bas, il y a plein de choses dedans. On vous donne les kits pour te vendre. Tu as peur, tu as peur que quoi Vous savez combien de personnes souffrent ça doit là Même le sel seulement. Prends le sel, tu ne pas vendre. Tu vas voir au moins, tu vas vendre le sel. Même le sel, ils ne connaissent pas qu'on se lave avec le sel. Et tu écoutes mes vidéos depuis six mois. Donc tu connais tout ce que j'espère là, tu connais. Les donne-moi tout tu connais. Le don où tu connais. Pas vendre. Oh. Laissez la souffrance. Pardon. et pour vous manquer de respect. Je n'aime pas qu'on manque de respect à une femme Mais je pense que si on manque de respect à une femme C'est parce qu'elle-même d'abord elle a accepté qu'on lui manque de respect Parce qu'on ne peut pas te manquer de respect Sans ton autorisation -dire que Tu as dit que je ne veux pas, je ne mérite pas ça Tu sortir, tu vas partir Tu dois autre toi, ça fait quoi Tu dois dehors, ça fait quoi Tu es la première raison que tu as dormi dehors Et ça, ça tue Deux, 3, 4, 5 jours Je t'assure, ta tête va réfléchir mieux Tu seras lucide même si c'est l'eau, tu vas l'acheter l'eau de, de, de 2000, tu vas aller vendre. Le confort n'est pas bien. Hein. Le confort n'est pas bien. Et le compromis. Uvine, ne te dérange pas. Ce n'est pas, tu ne peux pas vendre mes produits. Quand tu dis es d'accord, est-ce que c'est tout le monde qui a la manque des remèdes Tu vois, tu ne peux pas. Tu as compris Tu as compris, Uvine? On sait que vous vous bloquez. Je veux même te bloquer sur ma page. Les femmes qu'on ne peut rien faire pour... vous. Non, on va te dire que tu as dit que non. Non. Tu veux quoi? Ce n'est pas ton gars qui va t'encourager. Ce n'est pas ta mère. Ce ne sont pas tes frères. Parce qu'ils sont tous dans la pauvreté. Et ils sont contents quand tu es pauvre. Regarde autour de toi. Regarde tes frères et sœurs. Si tu as un problème de 500 000, qui peut t'aider? Merci. Merci. c'est là. Je compte sur moi. Je, je compte sur moi. Point à la ligne. On ne dit plus rien. Et vous parle chaque jour. C'est là où vous que je suis folle. Je ne suis pas folle. Je suis très rusée. Je sais ce que je fais. Parfois, il peut paraître bête pour certaines personnes parce qu'elles vous observent. Le jour où j'ai compris que mon père, mes tantes, mes frères, en fait, même mon gars, Personne ne peut me sauver Nobody Et qu'on que je suis seul dans l'affaire Je suis seul dedans Je suis seul Je suis fâché parce que vous m'écoutez Mais vous restez au même endroit Donc depuis 4 mois Tu n'as rien fait Même le sel de 1000 francs, Tu n'as pas acheté Tu aimes ta position Tu aimes ça je ne peux pas vous donner le nombre de témoignages que j'ai eu sur le sel. Le sel. Même ma secrétaire me donnait ces témoignages hier, vous avez 20 euros. Vous avez le confort. Il y en a un parmi vous. Vous avez passé mon contact à certaines personnes qui sont là venues me voir. Vous-même là, vous n'avez jamais passé. Jamais. Oh, c'est ma copine qui m'a donné ton contact. Te voilà devant moi. Ta copine même de ta maman ne m'a jamais vu. Non, mais arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, vous m'énervez. Quand ils rencontrent souvent les femmes ici physiquement, vous m'énervez. Dans la rue même, quand ils rencontrent, oh, « ma reine, ma reine, tu te laves au sel. Euh, »« tu sais. » Je dis, « Mais on vous a envoûté, on vous a ensorcelé vous êtes seulement bête. » Il y a les astuces que je donne que tu n'as pas besoin d'un produit chez moi. Prends le sel de 5 ans. Tout le monde a le sel dans la maison. Mais dans l'eau, tu te laves avec. Oui, Névi, je suis très, très fâchée aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Tu vas voir quelqu'un qui veut souffrir, te laisse souffrir. Souffre! Tu as compris? Souffre! Mais ne m'écris pas pour me demander quelque chose. Ils ont arrêté me de demander l'argent, non? Tu me demandes l'argent, tu comptes sur quoi? Tu t'amènes, vous être indépendant parce qu'on est paresseux on dit tu ne fais pas Après, tu vas m'appeler, tu veux me parler, tu me parles pourquoi tu me parles, on parle de quoi même ceux qui payent, il y en a qui payent tu payes, tu ne fais pas ton travail, on n'arrive pas à se parler on prend le téléphone on, ça, on, ça fait titi, tit, ça se coupe on pensait souvent que c'est moi souvent tu écris dès que tu m'as écrit, juste qu'elle te répondre un problème arrive, je laisse ton message dans deux jours tu écris encore Dès que je vais te répondre, un truc arrive. Toi, tu ne fais pas d'abord le travail. Je suis allé un jour dans le magasin d'une dame pour travailler sur son, son magasin et elle. J arrive. est-ce que tu fais tel truc Non. Est-ce que tu fais ça Non. Est-ce que je fais ça Non. Tu me fais venir ici pourquoi Je n'ai pas touché la dame. Je ne l'ai pas touchée sur l'entrée. Vous avez pris les gens pour acquis Vous voulez pas sortir de votre trou, vous aimez la souffrance. Souffrez. Souffrez. Ne vous inquiétez pas, souffrez. Vous allez me voir dans le jet privé. Vous avez compris non? Voilà. Bye bye.